C'est vrai que la gaieté est un peu l'image de marque de cette collection, dans la mesure où euh, il ne s'agit pas pour les tout-petits de faire des livres euh, dramatiques. Et même quand on traite le sujet de la peur, c'est toujours euh, dans le jeu, c'est toujours euh, assez ludique et toujours euh, dans une bonne humeur. L'esprit de cette collection, c'est plutôt une lecture de l'image très simple, très claire et une gaieté dans les couleurs. Avec ça, énormément de sujets sont traités, mais d'une manière rapide au point de vue lecture, c'est-à-dire que c'est des textes très courts. Et ça a donné, je pense, un esprit, enfin une, une espèce de, de couleur à la collection, si on peut dire, euh, qui malgré les styles très différents des, des, des auteurs, on fait une espèce d'entité. De, de, le, le sujet de Lou, c'est plutôt l'illustration d'une idée, comme on écrit une nouvelle par rapport à un roman. C'est vraiment ça, quoi. C'est comme si un livre existait pour l'adulte avec une seule nouvelle dedans, en fait. Mais finalement, adressé à tout le monde. La narration dans les livres, c'est un peu la tradition obligée de l'école du loisir. C'est un peu ça. Euh, et donc, euh, à partir de ça, on est plus attentif, évidemment, aux propositions de, de narration. Mais les livres conceptuels, j'aime bien ça aussi. Et j'aime bien, justement, cette juxtaposition un peu absurde des choses euh, dans, les, dans les livres fourre-tout. J'ai l'impression, comme ça avec un peu de recul, qu'il y, qu y a vraiment des caractères d'auteur qui sont plus dans l'invention du concept que dans la narration. Il y a une certaine euh, simplicité et en même temps complexité du sujet. C'est assez étrange, parce qu'en fait, euh, certains sujets sont à la limite de l'âge, mais en fait mais ils sont traités comme on parle à ses enfants. On parle de plein de sujets à ses propres enfants et on s'adapte au fond à eux pour leur faire comprendre ce sujet. Au fond, euh, chacun y trouvera, suivant euh, l'âge, suivant sa culture, etc., son éducation, euh, matière à, à aimer ou pas. Quand on ne fait pas du tout ce genre de livre, on a l'impression que c'est facile. Parce que c'est plus petit, que les sujets sont simples, etc. En réalité, c'est très synthétique comme travail, et c'est très difficile. Non pas le travail lui-même, il n'est pas plus difficile qu'un autre genre d'album, mais euh, il est peut-être encore plus synthétique. Et euh, la cohérence d'une première page à une dernière page doit être très importante. Et c'est vrai que pour les auteurs qui débutent, moi je leur conseille toujours d'afficher les livres entiers sur leur mur pour voir s'il y a une espèce de cohérence générale et qu'aucune image ne sort de l'ensemble. On a un peu tendance dans l'édition française à produire trop. Euh, je pense qu'il ne faut pas ajouter à ça. Ah, moi, je me restreins tout le temps, même dans les albums. <rire> cest euh, j'en je, ferai beaucoup plus. Euh, ça serait un peu absurde d'exagérer. Et puis, euh, c'est pas mal que les, les livres mûrissent un peu plus, même si on a plein de projets. Finalement, les années passant, les mois, les années passant, euh, les choses qui restent, qu'on a toujours envie de faire, absolument, on les fait. Et d'autres qui sont moins importantes, on le met de côté ou bien on les transforme en un autre projet. C'est comme ça que ça se passe.